Bonjour, bonjour à tous. Euh, merci d'être là pour cette rencontre avec Claudia Durastanti euh, au Centre Pompidou. Bonjour, Claudia Durastanti. Vous êtes italienne, romancière, journaliste et traductrice de l'anglais. On vous a découverte en France l'automne dernier avec « L'étrangère » publiée chez bûcher chastel euh, L'étrangère qui est un récit autobiographique euh, absolument passionnant. Euh, j'ai trouvé, c'est la première fois que vous êtes traduite en français. Mais avant ce texte, vous aviez publié déjà trois romans en Italie. Euh, J'espère qu'ils vont nous arriver un jour. Le premier s'appelait « Si j'ai bien traduit, un jour je viendrai lancer des pierres sur ta fenêtre » en 2010, et vous aviez eu le prix Mondelo du premier roman. Alors L'étrangère qui s'est trouvé finaliste du prix Strega, qui est l'équivalent du Goncourt en Italie, l'étrangère, ce n'est pas seulement raconter votre vie. C'est là où c'est intéressant. C'est réfléchir à ce que signifie l'appartenance, l'identité, la normalité, l'étrangeté, au sens propre, parce que votre vie vous a conduit très tôt à vous confronter à tous ces concepts. Vous êtes né à New York dans une famille d'émigrés italiens. Vos parents sont sourds. Ils se séparent quand vous avez 6 ans. Vous venez alors vivre avec votre mère et votre grand frère dans l'extrême sud de l'Italie. L'été, vous passez vos vacances à New York chez vos grands-parents. Et en Basilicat, vous passez toute votre enfance et votre adolescence dans une grande pauvreté parce que votre mère est issue pour aller vite des mouvements hippies alternatifs. Donc vous vivez en quelque sorte dans la marginalité. Et puis vous parvenez à tracer votre chemin en lisant beaucoup et très tôt en écrivant. Et à l'âge adulte, vous partez, vous installez à Londres, mais vous êtes revenu aujourd'hui en Italie. Donc beaucoup d'allers-retours pour parler de, de tout ça, de l'identité. Moi, ma première question, c'est euh, pourquoi vous, vous avez démarré sur ce récit euh, autobiographique Il a fallu trois romans, il a fallu de la fiction pour arriver à un récit autobiographique Uh, bonjour, mon, mon français ce n'est pas bon. <ride> je vais m'excuser. Uh, je vais parler italien. Merci, uh, Sylvie. Um, grazie per essere qui. Uh, la straniera è il libro che io mi sono rifiutata attivamente di scrivere uh, per tutta la mia vita, perché appunto per un discorso di eccezionalità e margine. Uh, non riuscivo a trovare interessante in termini narrativi la storia della mia famiglia o meglio c'era una sorta di eccesso uh, di attenzione in un certo senso. Per me la letteratura è sempre stata arte della menzogna, della trasfigurazione, è un senso, un istinto che ho sviluppato abbastanza presto e mi rendevo conto che non c'era nessun tipo di incanto quando raccontavo la storia dei miei genitori sordi, borderline artisti, con queste vite eccessive e, e se le raccontavo, se mi limitavo ai fatti, notavo che c'era un interesse nelle loro biografie ma non nella mia voce. Ora io parto dal presupposto che il sangue non è talento ma è la manipolazione del fatto che genera Uh, letteratura, ed è per questo che non l'ho scritto per tanti anni. Allora, buongiorno e grazie di essere venuti oggi. Allora, in en fait, effetti, euh, l'estrangera è un romanzo che ho rifiutato di scrivere attivamente des anni, uh, tutta la mia vita, e questo per delle ragioni che riguardano l'eccezionalità e la marginalità. En fait, je pensais que mon histoire n'était pas intéressante ou qu'elle l'était, en fait, par un excès d'attention. Euh, pour moi, la littérature, c'est surtout l'art du mensonge, de la transfiguration, et j'avais ce sentiment quasiment mystique depuis euh, toujours. Or, euh, il me semblait qu'il n'y avait pas d'enchantement dans cette histoire de, de mes parents sourds, euh, artistes, euh, marginaux, et que euh, si j'allais raconter euh, cette histoire du point de vue biographique, ce ne serait pas intéressant. Euh, pour moi, la, le, le sang ne fait pas le talent, mais c'est bien la manipulation qui génère de la littérature. Voilà pourquoi, jusqu'à jusqu ce roman, je n'avais pas euh, écrit sur euh, ma famille. Et comment vous avez trouvé la forme de ce livre Parce que justement, vous ne racontez pas votre vie du début à la fin, de la naissance à aujourd'hui, mais vous avancez par thématique. C'est comme un, une espèce de puzzle qui se met en place, euh, où on comprend toutes les toutes les questionnements tous les questionnements auxquels vous êtes euh, confrontés sì sí. allora questo libro nasce da conversazioni e sono le storie i racconti orali che mia madre ha fatto della sua vita uh, è sempre stata una grande autrice della sua mitologia e, e io ho deciso di, di, di raccontare questa storia nel, mo nel momento in cui ho pensato a la metafora in un certo senso dell'essere alieni dei miei genitori uh, rispetto a me. Ricordo di aver visto questo film di Villeneuve, Arrival, che è basato su una storia di Ted Chang, che è Story of My Life, che è una storia palindroma la cui protagonista è una linguista che uh, deve decodificare il messaggio degli alieni no? arrivati sulla Terra. E io sono cresciuta con i film catastrofisti da ragazzina degli anni Ottanta in cui l'alieno era cattivo di default e non ci si poneva il tema di una lingua in comune. E mio fratello quando ero piccola mi raccontava che uh, i nostri genitori non erano sordi, non avevano una disabilità, ma erano alieni arrivati sulla terra sotto mentite spoglie uh, per fare un attacco. E quindi io sono cresciuta inconsciamente con quest'idea del loro essere alieni, ma non mi ero mai proposta il tema di trovare una lingua in comune, uh, un lessico familiare accessibile. Ed è da questo punto di partenza che poi ho deciso di strutturare Uh, il libro seguendo il modello esistenziale di mia madre che è quello dell'oroscopo, lei è molto legata a un pensiero magico e quindi per me non funzionava il racconto di una vita in termini lineari, no? il senso del tempo è destrutturato e quindi nel libro ci sono io bambina e adulta contemporaneamente e soprattutto le figure cardinali che sono quelle dei miei genitori appaiono e spariscono uh, io credo che è stato importante per me il concetto di intermittenza e di madri che appaiono e spariscono no come se fosse una questione di luce e luminosità uh, ci sono storie molto ci sono anche fatti violenti nella straniera però io non credo che il racconto del sé venga fatto in una camera al buio E io volevo proprio insistere invece su questa apparizione e sparizione della luce attraverso la figura di una madre e questo è legato a tutto un aspetto cosmologico, se vogliamo, appunto, dell'oroscopo che è interessante come formato perché contemporaneamente ha il contenuto più universale, generico, applicabile a tutti che riusciamo a immaginare, ma per ognuno di noi si traduce in un contenuto specifico, individuale e quindi è legato alla percezione di sé contemporaneamente intima, ma in un contesto più ampio. La prossima okay, la Alors, c'est un livre qui est né euh, de conversations, des conversations euh, que j'ai eues avec ma mère qui euh, me racontait donc, son histoire de manière orale. Elle a toujours été euh, l'auteur de sa propre mythologie, de sa propre autobiographie. Euh, et j'ai pris la décision d'écrire sa vie euh, à partir d'une métaphore qui est celle euh, de l'alien, de l'extraterrestre. En fait, j'ai compris que j'étais euh, l'alien de mes parents euh, notamment en regardant un film qui s'appelle Arrivals, euh, dont je, je ne connais pas la traduction française, je m'excuse, euh, qui est en réalité un polydrome. polydrome euh, C'est l'histoire d'une linguiste qui doit décoder... Euh, les, le langage des extraterrestres qui sont arrivés sur la Terre et moi à l'époque euh, j'avais une vision des films catastrophistes qui était tout à fait celle des années 80 c'est à dire euh, que pour moi tous les extraterrestres étaient des méchants a priori Or, mon, mon frère me racontait quand j'étais petite que mes parents n'étaient pas handicapés, mais que c'était des extraterrestres qui, euh, se, qui faisaient semblant, en fait, euh, qui se déguisaient en handicapés pour préparer une attaque. Et j'ai toujours euh, pensé ça, et je ne trouvais pas donc, ce, ce langage commun, une sorte de lexique euh, familial euh, qui puisse euh, permettre de trouver un langage pour, pour cette histoire. C'est pour ça que j'ai choisi de, de construire le livre sur le modèle qui euh, correspond à la pensée de ma mère, qui est celle de l'horoscope, euh, puisqu'elle est euh, très liée à la pensée magique. Et effectivement, le livre n'est pas linéaire chronologiquement. On peut euh, lire des passages où je suis euh, enfant, des passages où je suis adulte et en même temps. Euh, et mes, mes parents aussi, dans le livre, apparaissent et disparaissent par intermittence. Ça a été un concept très important, ce, contexte, ce concept d'intermittence, justement, euh, de, la, de ma mère, euh, qui est lié à une dimension euh, presque lumineuse de l'intermittence. Euh, ce n'est pas euh, comme s'il n'y avait pas de faits violents euh, dans, le, dans mon histoire, mais je pense que le récit de soi ne peut pas simplement euh, se borner à celui d'une chambre obscure et il est lié profondément à une dimension cosmologique, c'est euh, le principe de l'horoscope qui contient à la fois une, un contenu euh, universel, euh, mais qui se traduit chaque fois dans une... Euh, dans une traduction, dans une, dans une version individuelle. Et donc, la perception de soi est aussi liée à un contexte qui est beaucoup plus large. Oui, la mer, effectivement, qui est au centre, finalement, de, de, de ce livre. Ce qui est intéressant, alors, l'intitulé de la rencontre, c'est le langage comme territoire et identité. Et évidemment, il est tout le temps question de langage, puisque vous êtes entre l'anglais et l'italien, la langue des signes de la mer et votre propre langue, mais aussi entre le dialecte et l'italien, et vous dites à un moment donné que finalement, ça, ça, ça, nous, ça nous oblige à repenser complètement ce qu'on peut penser du handicap et de la surdité et du langage. Et c'est pour ça que votre livre, il est vraiment passionnant. Vous dites à un moment donné que par exemple, la situation de votre mère, au fond, dans cette famille où les gens n'étaient de toute façon pas complètement à l'aise, ni en italien parce qu'ils venaient de la campagne, encore moins en anglais quand ils sont arrivés à New York, le fait qu'elle ait elle-même une autre langue ou qu'elle ne comprenne pas bien. Ça passait, quoi, et que finalement ses frères ont jamais intégré l'idée qu'elle était sourde, ils lui ont toujours parlé comme si elle était entendante. Uno degli aspetti qui mi ha affascinato di più nel rapport tra mia madre et la sua sordidité était cet aspect de négociation, de visibilité et d'opacité della sordità. Uh, uno dei fatti uh, a cui sono stata esposta da bambina era avere questa madre sorda migrante da Brooklyn al sud Italia uh, che veniva scambiata per una straniera. Ci si accorgeva che parla parlava con una sintassi particolare, con dei volumi molto alti e quando la scambiavano per straniera mia madre aveva un moto d'orgoglio, dice vedi li ho imbrogliati tutti, pensano che vengo da un'altra parte ma non che ho una disabilità. Ora per me questo era problematico perché ero convinta da bambina moralista che la felicità coincidesse con l'accettazione del destino o dei fatti della propria vita. Alors, un des aspects qui m'a le plus charmé dans le rapport que ma mère entretenait avec sa surdité, c'était la négociation qu'elle réussissait à faire entre la visibilité et euh, l'opacité du handicap. Il y a un fait qui est intéressant, c'est que, et qui a marqué mon enfance, euh, mon enfance de, de, de fille d'une immigrée qui passait de Brooklyn au sud de l'Italie, euh, c'est que ma mère, euh, généralement, était pensée comme une étrangère euh, en, en basilicate. C'est-à-dire que euh, par le fait qu'elle avait une syntaxe particulière et des volumes, euh, un volume... Euh, particulière, particulier, pardon, sa voix euh, avait des fluctuations de volume, euh, on croyait qu'elle était étrangère et non pas qu'elle était sourde. Et par, euh, par orgueil, souvent, elle me disait, tu vois, comme j'ai réussi à, à les tromper. Je... Euh, si bien qu'elle euh, arrivait à faire passer son handicap pour une, euh, pour une origine étrangère. Et moi, en tant qu'enfant euh, moraliste, euh, cela me posait un peu problème puisque je pensais que le bonheur passait par l'acceptation euh, de, du destin individuel et des faits euh, de, individuels de sa propre vie. Mais ce qui est intéressant dans le personnage de la mère, c'est qu'elle a toujours tout refusé. Quoi. Elle refuse d'être sourde, elle... Euh... Elle, elle, elle, euh, oui, elle refuse le langage des signes, par exemple. Elle, elle lit sur les lèvres des gens. Euh, mais aussi, elle, elle refuse la normalité, puisque quand elle est jeune, elle dort dans la rue, elle, elle vit avec des jeunes gens un peu en marge, comme ça, à Rome, où elle, où elle a passé son adolescence. Mais euh, vous dites aussi euh, une phrase, vous dites « elle ne s'habille jamais en femme, à part une fois dans l'année ». Et quand, elle fait, et quand elle le fait, nous la regardons ébahie en passant à tout ce qu'elle pouvait être si seulement elle avait obéi aux règles. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'obéit jamais aux règles. Je ne sais pas si, si c'est à cause de son handicap ou grâce à ce handicap, mais elle a toujours refusé d'être dans les cases où on voulait la mettre. Une des dédiques que je voulais faire quand j'ai écrit ce livre était à mes parents qui ont vécu la disabilité non avec courage, mais avec incoscienza. Spesso quando ci si, affronta, uh, ci si ritrova ad affrontare una situazione di margine, no? quindi può essere la disabilità, la classe subalterna, una minoranza di genere o qualsiasi altro tipo di minoranza, si innesca subito l'idea del buon povero, del buon migrante, del buon disabile. Mia madre non ha letto teoria, <ride> io ho fatto studi socio-antropologici e quindi avevo tutta una preparazione, se vogliamo, accademica, teorica, che spiegavano la fluidità e la negoziabilità dell'identità, però mia madre incarnava questi aspetti sin dagli anni 70 in una maniera molto grezza, molto frontale e quasi rudimentale in un certo senso, quindi per me come scrittrice più che come figlia è stato un grande apprendistato. Quando parlo di negoziabilità della sordità o degli aspetti dell'identità è quando mia madre, che ha passato tutta la vita a dissimularsi, a negare la sordità, a non usare la lingua dei segni, per esempio, quando le chiedevamo di fare delle cose che non voleva fare diceva non posso perché sono sorda e quindi in quella circostanza metteva avanti un limite usandolo come una risorsa positiva no? che creava un altro confine. Questa ambiguità può essere disorientante appunto nell'ambito dei rapporti familiari ma è potentissima nel momento in cui pensiamo a come funzionano dei personaggi. L'ultima cosa che, che vorrei dire che si connette all'inizio, io non ho pensato di scrivere questo libro, di proporlo all'inizio, come libro di esordio, perché ero convinta che, andando da un editore e dicendo sono figlia di due sordi che sono stati adolescenti profondamente anarchici, che hanno vissuto la disabilità in questo modo, che hanno fatto sempre la scelta meno plausibile, mi sarebbe stato detto che non sarebbe stato credibile neanche come romanzo, in un certo senso. E quindi una delle provocazioni per cui poi ho scritto La straniera Era che aspettative abbiamo nei confronti del margine, che aspettative abbiamo nei confronti di quelle parti di identità che non riusciamo ad accomodare nei discorsi teorici? Quando pensavo al di dedicare il mio libro a miei parents. Euh, en en écrivant euh, à mes parents qui ont toujours vécu leur handicap comme une inconscience, avec inconscience. Euh, parce que, en fait, quand on pense à la, à la minorité, euh, quelle qu'elle soit, que ce soit une condition de pauvreté ou une condition subalterne ou encore un handicap, on le redit toujours à une certaine idée de la manière dont on doit être, ou la personne doit être, un bon handicapé, un bon pauvre, un bon subalterne. Et ma mère qui, elle, n'avait pas du tout euh, fait d'études euh, d'éthnologie, euh, arrivait parfaitement à incarner, euh, dès les années 70, cette négociabilité de l'identité euh, que moi je comprenais euh, grâce à ce bagage que j'avais. Euh, elle incarnait cela et en cela, euh, encore plus en tant qu'écrivain. Qu en tant que fille, elle, elle m'a beaucoup appris, notamment parce que cette négociabilité de, de l'identité se traduisait par une dissimulation de sa surdité, par le, le fait qu'elle refusait effectivement d'apprendre la langue des signes. Et c'était en fait quand elle ne voulait pas faire quelque chose, qu'elle euh, qu avançait le fait qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle était sourde, comme euh, une nouvelle frontière de son handicap. Et ça, cela peut paraître euh, dérangeant, mais c'était euh, particulier. Moi, je ne pensais pas du tout euh, commencer à, ma carrière d'écrivain euh, par un, un livre autobiographique, parce que euh, si j'étais allée chez un éditeur en lui proposant mon histoire, euh, celle d'une fille d'anarchiste, euh, de parents sourds, de parents qui vivaient dans la marginalité, euh, la réponse de l'éditeur aurait certainement été que mon histoire n'aurait pas été crédible, et ce, même pas en tant que roman. Et donc, euh, quand j'ai écrit ce livre, euh, il y avait aussi cette provocation souterraine de, de mon côté, qui était de me dire quelles sont les attentes que nous avons envers la marginalité et quelle est cette part d'identité que nous n'arrivons pas à intégrer dans les discours théoriques. Oui, et c'est intéressant parce que du coup, dans ce livre, vous êtes tout le temps en train de vous poser la question de la représentation. Par exemple, pour les grands-parents new-yorkais, comment parler de cette famille italo-américaine sans tomber dans les clichés que nous avons tous des familles italo-américaines à New York Oltre a essere una bambina moralista, io ero anche molto frustrata, perché essendo nata a New York io avevo un'aspettativa, un'ambizione, una fame di città e invece i miei nonni, tutti i loro amici, la loro comunità non avevano fatto altro che prendere il paesino da cui erano andati via nel sud Italia e ricreare una sorta di Disneyland del Mediterraneo, no? hanno ricreato il loro villaggio in miniatura a Brooklyn e quindi ero anche sconcertata da questo mancato apprendimento della lingua di creare questa sorta no, di gated community in un certo senso e poi ho capito che per loro gli stereotipi no, quindi anche abbracciare quest'idea di avere dei legami con la malavita ma non ne avevano erano persone che dicevano di avere legami no, con la criminalità organizzata solo perché passavano una busta mia nonna mi mandava a contrabbandare mozzarelle. a un certo punto ho capito che questo stereotipo aveva una funzione E che era un loro modo di creare appartenenza e non era vero che erano rimasti dove erano partiti sono arrivati in questa sorta di Neverland o di terra di mezzo in cui c'era una commissione tra appunto, i punti significati che si portavano dalla vita di prima a cui di fatto non volevano tornare io mi ricordo sempre che mio nonno tutte le estati preparava la valigia e diceva basta con l'America è ora di rientrare non rientrava mai ma quell'atto magico di preparare la valigia di tenerla sotto il letto, aveva una funzione protettiva. Allora, io ero euh, non solo un bambino molto moralista, ma soprattutto un bambino frustrata, euh, euh, perché, donné che ero née a New York, avevo una propria fame, una città urbana, di città, et pourtant, en fait, tous mes amis, toute la communauté qui était autour de moi n'avait fait que recréer en réalité euh, le village, euh, un, un village miniature du sud de l'Italie. C'était une sorte de Disneyland méditerranée. Euh, et d'ailleurs, euh, cela passait par le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'apprentissage de la langue, de l'anglais. Euh, on pouvait parler d'une sorte de ghetto communautaire, mais... En ce qui concerne justement les stéréotypes, le, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, dans cette communauté, on jouait avec ces stéréotypes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, le fait d'entretenir des liens avec la criminalité, ou justement de ne pas en entretenir, euh, c'était quelque chose euh, d'important, mais presque d'imaginaire. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ma grand-mère euh, m'envoyait euh, faire de, de la contrebande de mozzarella, ou bien on faisait passer une lettre, on avait l'impression d'avoir euh, un lien avec la criminalité organisée, avec la mafia, en fait. Et, ce, et ça, cette, cette manière de s'inscrire, en fait, dans le, dans le stéréotype, avait une fonction protectrice pour ma famille. Une, en fait, ça, ça avait une, une, une fonction d'ancrage dans une appartenance, dans ce, ce qu'on peut appeler un Everland, un pays imaginaire, qui fonctionnait sur un mélange de signifiants qui provenaient de la vie d'avant... Euh, et d'ailleurs, euh, mon grand-père, par exemple, tous les étés, préparait une valise en disant « maintenant, ça suffit, on, on, on, va, aller, euh, on va rentrer euh, quelque temps euh, en Italie ». Et en fait, il ne partait jamais. Mais simplement, le fait de préparer cette valise, même si elle restait sous son lit, avait une fonction euh, protectrice. Mais aussi, ce livre est intéressant pour nous, Français, je pense, parce que ça remet en question pas mal de clichés sur l'immigration italienne aux États-Unis. Parce qu'on a, on a toujours l'impression, il me semble, beaucoup, beaucoup de gens ont l'impression que les Italiens sont partis aux états unis et ils se sont installés là-bas. Et vous, vous racontez une histoire qui est quand même dingue. Au départ, c'est l'arrière-grand-mère qui va en Argentine, qui remonte jusqu'au Mexique, qui se marie là-bas avec un Italien qui est là-bas, puis il rentre en Italie. Puis c'est les grands-parents qui repartent, mais en laissant votre mère à Rome, qui part à son tour... Aux États-Unis pour revenir ensuite en Italie, non pas pour s'installer à Rome, mais dans le sud de l'Italie. C'est-à-dire que finalement, vous êtes au centre de quelque chose d'extrêmement mouvant. C'est ça qui vous constitue. Il n'y a pas d'immigrés, oui, voilà, il n'y a pas d'italiens et d'émigrés. Il y a un peu, un peu de tout. Quoi. Si, alors, à une première lettura, quand ma madre, à 34 ans, avec euh, deux bambini, après un divorce, s'est si trasferita da Brooklyn ou da New York a un paesino della Basilicata e mille abitanti, la prima lettura è che oltre a essere un atto di, di follia, questo esilio è anche un trasferirsi dal futuro al passato, quindi da una società ipercontemporanea a una società arcaica. In realtà non è stato così perché l'America di mia madre era in questa famiglia italo-americana che aveva un'idea... Molto specifica su come si comporta, ci si comporta da donne, quindi era un contesto patriarcale, a maggior ragione con una figlia sorda che non era considerata in grado di crescere due figli e mia madre compiendo questa immigrazione invece ha vissuto un Sud Italia molto anarchico in un certo senso, no? è stata la prima donna divorziata del paese, era un'artista, dipingeva uh, in un paese in cui tutta la vita si orientava sul fatto di avere un buon rapporto col dottore e col prete, lei non era cattolica, noi non andavamo a messa, quindi era interessante vedere come si era ribaltato no? il rapporto con la tradizione e in realtà... L'etrangere al femminile perché in questo libro tutte le persone che attivano la migrazione sono donne, ma non è solo una migrazione convenzionalmente romantica appunto nata dalla necessità dal sud Italia, povero, ad andare negli Stati Uniti. Io vengo da una stirpe di accidental Americans, no? di migranti al contrario, che hanno creato un contesto di futuro abbandonando invece la tradizione che avevano alle spalle e quindi per me era interessante anche reimmaginare il discorso sulla migrazione eh, perché leggendo la storia di queste donne della mia vita non era automatico il fatto che fossero migrazioni dovute alla necessità alla povertà c'era anche il discorso del desiderio e, e spesso quando facciamo discorsi sulla migrazione tendono a essere di emergenza, no? di urgenza, legati a una contingenza di un bisogno. La migrazione che nasce invece dal desiderio, da un innamoramento, anche verso un'idea di sé, viene considerata velleitaria e questo è stato vero soprattutto per la mia generazione o comunque per le migrazioni occidentali, se, se vogliamo, e io volevo ribaltare un po' questo discorso. Alors, la première manière euh, dont on peut lire, la première grille de lecture que l'on peut euh, activer euh, de cet acte de ma mère qui a 34 ans, euh, divorcée, euh, part de, quitte Brooklyn euh, pour retourner euh, dans le sud de l'Italie, en Basilicat, un tout petit village hein, de 1000 habitants, c'est que euh, c'est un acte de folie. On peut tout d'abord parler euh, d'un exil qui serait euh, euh, complètement fou, puisque, en quelque sorte, elle a quitté le futur pour retourner vers le passé ou pour aller vers le passé. C'est-à-dire qu'elle a quitté une société qui était euh, ultra contemporaine pour aller vers une société archaïque. Mais en réalité, il faut bien comprendre que l'Italie de, de ma mère, et surtout le, le, le milieu dont elle venait, était en, en réalité... Une, une communauté italo-américaine qui était en fait un contexte très patriarcal et qui l'était d'autant plus pour une, pour une femme qui était sourde et qui n'était donc pas considérée même comme capable d'élever ses enfants. Donc en fait ce voyage de ma mère vers le sud de l'Italie c'était plutôt un geste anarchiste et d'ailleurs c'est ainsi qu'elle qu y a vécu en tant que divorcée, première divorcée de son village. Euh, en tant qu'artiste-peintre, euh, alors qu'à l'époque, la, la vie, le mode de vie principal tournait autour des relations que vous aviez avec le médecin, avec le prêtre. Et, euh, et nous, évidemment, nous n'allions euh, jamais à la messe, nous n'étions pas du tout euh, dans ce mode de vie traditionnel. Donc... Il y a là une sorte de renversement du rapport à la tradition dans ce, cas, dans ce geste qu'a effectué ma mère en émigrant des États-Unis vers l'Italie du Sud. Car il faut aussi voir qu'en réalité, mon, le, le roman s'appelle l'étrangère au féminin parce que dans ma famille, ce sont toujours les femmes qui ont été à l'origine de la, de la migration, celles qui ont activé la migration. Et cela véritablement en opposition avec la, la convention qui, qui veut qu'en général on, on émigre pour des raisons économiques poussées par la pauvreté et notamment de l'Italie vers les états unis En réalité moi je viens d'une famille, d'une lignée d'immigrés de, de, de, par accident. C'est-à-dire que nous avons toujours euh, été euh, à contre-courant dans nos migrations. Euh, euh, ce sont des migrants euh, à l'inverse. Et puis, un, un, une sorte d'abandon de cette euh, tradition, justement, euh, qui fondait l'immigration, l'émigration euh, sur la pauvreté. Mais au contraire, justement... Euh, nous c'était le, le, dans ma famille c'est le désir qui a été euh, à l'origine de ces migrations et je trouvais que c'était intéressant justement de, de parler de ce renversement de l'immigration qui n'est pas euh, euh, conditionné par l'urgence et la contingence mais plus euh, au contraire voilà, par l'amour et le désir euh, c'est quelque chose que vit davantage évidemment ma génération euh, il me semblait que c'était intéressant d'opérer ce, ce renversement de l'analyser mais il me semble que tout votre travail d'écriture, c'est euh, tout renversé. C'est justement abattre un par un tous les stéréotypes et toutes les conventions sur le handicap, sur l'immigration, sur le genre, sur les classes sociales aussi. On n'en a pas encore parlé, mais tout ce que vous dites entre la bourgeoisie et les classes populaires, aussi bien pour votre mère, mais vous, ensuite, quand vous faites des études et vous rencontrez des gens plus bourgeois que vous, chaque fois, chaque fois, vous déstabilisez le lecteur dans ses propres convictions Quando ho finito il liceo eh, mi sono iscritta ad antropologia culturale all'università perché volevo vedere, scoprire no, tutte le parti di cui ero composta, quindi come l'appartenere alla classe subalterna, come essere una donna, come essere meridionale, eh, come aver vissuto l'esperienza della migrazione, mi avevano formata e mi aspettavo che tutti questi stereotipi appunto sarebbero esplosi in un certo senso fino a non avere più importanza. E mi ricordo che la mia prima lezione invece fu con un professore molto caro, che oggi non c'è più, che diceva, ma è un po' vero, cioè voi farete questi studi per scoprire alla fine che è un po' vero che i tedeschi sono rigidi, è un po' vero che i romani guidano male ed è un po' vero che i napoletani rubano. E io ci sono rimasta malissimo perché non capivo, eh, infatti non volevo più seguire le lezioni, no? era l'esatto opposto a, cui, a ciò a cui ero interessata. E invece io anche attraverso la scrittura mh, mi pongo sempre la questione di lavorare sul rovesciamento dello stereotipo però anche considerarlo come un oggetto, prima parlavo di come ognuno di noi quando ci troviamo in una posizione di marginalità come sta da quella dei miei nonni negli Stati Uniti o quella che è stato lo strumento di mia madre che è stata la finzione e menzogna, la tecnica di sopravvivenza di mia madre è stata immaginarsi come personaggio romanzesco e anche in parte quella di, di mio padre e quindi come questa attività di sovrascrivere se stessi ha poi condizionato il mio rapporto rispetto all'autenticità in un certo senso è e al contrario dell'autenticità e credo che questo sia un modo in cui io sto nella scrittura nella letteratura però non nasce dal romanzo ma nasce da una famiglia che ha proprio impostato le proprie strategie di vita su questa sovversione continua dello stereotipo e con la creazione costante di una mitologia personale Hello. Alors quand j'ai terminé le, le lycée, je me suis inscrite à l'université dans une faculté d'anthropologie culturelle parce qu'en fait je souhaitais découvrir toutes les parties dont j'étais composée, euh, à la fois ma condition subalterne, euh, le fait d'être une femme, le fait euh, d'avoir euh, eu l'expérience de la migration, euh, et je pensais que ces, tous ces stéréotypes allaient exploser c'était mon attente et pourtant euh, dès, le, dès le premier cours avec un prof qui aujourd'hui est décédé et, et dont je me rappellerai toujours euh, cela ne s'est pas passé comme prévu puisqu'il nous a dit vous savez c'est un peu vrai vous allez découvrir que en réalité euh, effectivement les, les allemands sont un peu rigides euh, les romains conduisent mal et les napolitains sont un peu voleurs et moi, je ne comprenais pas du tout. C'était vraiment tout à fait le contraire de ce que j'attendais. Mais je me suis aperçue donc, dans mon écriture que c'était un travail important, la question du stéréotype, et pas seulement pour le renverser, le stéréotype en tant qu'objet en soi. Puisque, comme un petit peu chacun de nous, mes parents avaient utilisé des, des techniques de survie et la principale était de s'imaginer comme un personnage romanesque. Et je me demandais en réalité comment cette expérience avait conditionné le rapport que j'avais moi-même à l'authenticité puisque euh, je suis née dans une, dans une famille qui avait cette stratégie de, de survie, euh, ce goût pour la subversion euh, du, de, de l'authenticité et euh, pour la, la construction d'une mythologie personnelle. Bah, le, la, la fiction, elle est dès le départ dans ce livre et dès le départ dans votre vie, parce que le livre il commence comme ça. Il y a deux versions de la rencontre de vos parents. Ils sont dans la fiction dès le départ. Ils racontent une histoire et elle en raconte une autre. Sì, il libro ha questo doppio incipit, da una parte racconto um, come mia madre dice di aver incontrato mio padre, cioè salvandolo da un tentato suicidio da un ponte a Roma, e dall'altra mio padre, uh, storia che io ho scoperto solo molto dopo, che dice di averla salvata da un'aggressione. E, è stato interessante perché io sono cresciuta con la versione materna, è molto difficile mettere in discussione il mito di, di una madre e quindi io ho dato per buono il fatto che fosse stata lei a compiere un atto di, di salvezza, però così non ci sarebbe stato questo libro, ci sarebbe stata una versione diciamo monoteista, mitologica, è stato quando mio padre contraddice la versione di mia madre che io finalmente ho avuto un romanzo e mi è stato proprio chiaro come se vogliamo atto poetico stabilire che ogni famiglia e è una, un caleidoscopio se vogliamo di, di finzioni e questo mi ha sollevata dal problema di cosa è vero e non è vero che non era tra i miei interessi e mh, questo perché appunto con queste due versioni uh, che si contraddicono in un certo senso uh, si dà il via a, a tutto il testo e, e mi baso sul presupposto che nei memoir o nelle autobiografie l'oggetto centrale non è mai il resoconto della verità ma è cercare di trovare una voce intima sul sé che non è necessariamente appunto legata al vero. Alors en quelque sorte mon livre a un double puisque euh, puisqu'il part d'un côté du, du récit de ma mère, qui est celui donc, de la rencontre avec mon père, où elle dit l'avoir sauvé euh, un jour où il tentait de se suicider en se jetant d'un pont. Euh, mais il y a aussi euh, le même récit de la part de mon père de, sur leur rencontre, euh, où il dit que lui euh, il a rencontré ma mère parce qu'il l'a sauvée. Euh, il est venu à son secours lors d'une agression. Euh, donc c'est intéressant parce que moi j'ai grandi avec la version maternelle et je sais qu'il est difficile de remettre en question la version d'un parent et notamment celle de la mère. Euh, mais euh, si j'avais repris les choses telles quelles telles qu'elles m'ont été racontées par ma mère, le livre aurait été en quelque sorte monothéiste, mythologique. Euh, c'est à partir du moment où mon père a contredit cette histoire. Quand j'ai pu avoir sa version qui n'était pas du tout la même, que j'ai su que j'avais un roman. Et je peux dire maintenant comme presque un fait poétique qu'en réalité chaque famille est un kaléidoscope de fiction. Et ça, euh, enfin, cette, euh, cette découverte euh, m'a en quelque sorte soulagée de la question euh, du vrai et du faux, de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, euh, qui, qui m'intéressait peu, et je me suis aperçue qu'elle n'était pas très importante, puisqu'il y a cette deuxième version, justement, qui, qui vient tout contredire, et c'est souvent le cas, euh, dans, en général, dans les familles. Euh, puisque en réalité... Euh, et, dans le livre, ça a été important parce qu'en réalité, euh, c'est comme ça que j'ai pu euh, m'apercevoir qu'une autobiographie, euh, des mémoires, euh, ce ne sont pas des comptes rendus de, des faits, euh, mais bien, euh, enfin, que le, leur enjeu est bien de trouver là, cette voie intime sur soi et qui n'a rien à voir avec la vérité. Et oui, alors les, les deux versions, en tout cas, sont très... Comment Sur une histoire violente — À chaque fois. Et ça, c'est un autre aspect du livre dont on n'a pas parlé encore. C'est qu'il y a quand même des choses extrêmement violentes, pas drôles du tout dans votre enfance, parce que votre mère est ce qu'elle est, qu'elle vous abandonne un peu à vous-même, votre frère, quand vous êtes petit. Bon, vous débrouillez un peu tout seul, on va dire. Il y a, y a, Voilà. il des, On va pas tout donner dans le détail. Mais il y a des scènes qui sont extrêmement dures, finalement. Et pour dans la vie de vos parents et dans votre vie à vous enfant alors en tant qu'écrivaine comment on travaille ça la violence pour ne pas tomber dans un livre qui serait totalement mélodramatique comment comment on, comment on se débrouille avec la violence d'une vie quand on écrit un des passages du livre à qui tengo de plus est legato à une scène de quand j'étais au lycée Um, che volevo descrivere in maniera melò, un po' patetica perché era una festa di 18 anni io vivevo in un piccolo paesino e quindi era una delle poche occasioni in cui incontrare degli stranieri no? dei ragazzi con cui non eravamo cresciute ed ero lì in una situazione uh, pseudo romantica diciamo con questo ragazzo e arriva un mio amico di infanzia che era ubriaco e per cercare di creare scompiglio dice la cosa più drammatica, violenta che è successa nella mia vita è quando tuo padre è venuto a fare un'aggressione a te e ai tuoi genitori, è uno degli episodi più drammatici della mia infanzia in cui mio padre voleva rimettersi con mia madre e quindi usava armi, mi rapiva, c'era tutto questo e io in quel momento non provavo umiliazione tanto per qualcosa che mi era successo nel passato, non c'era una sofferenza attiva, ma ero umiliata nel presente, quindi oggi la memoria che io ho è il fatto che mi si sia rovinata un'occasione romantica e non la violenza che avevo subito nella mia infanzia e questo mi ha fatto molto ragionare... Sul rapporto col trauma, uh, l'elaborazione della violenza e come cambia significato uh, nel corso del tempo e, e dice anche molto di come funziona la fiction in un certo senso. Quando quel mio amico... Ha detto, la cosa più drammatica che è successa a me è un fatto che è capitato a qualcun altro, questo è il rapporto che io ho con i romanzi, con la musica, con le opere d'arte. Cioè la fiction fa male in un certo senso, può ferire più di un padre. Io ricordo la prima volta che ho visto lezioni di piano no? di Jane Campion, questa scena del pianoforte. Ah, vedevo una grande mh, imitazione in un certo senso perché c'era questa madre che aveva una disabilità in una comunità straniera con una bambina e mi ricordo che nella mia percezione su cosa sia l'assalto, la violenza, la ferita è molto più vero il rapporto che ho con un film di finzione che non con la figura stessa di mio padre. Alors, un des passages que j'affectionne le plus euh, dans le livre, c'est une scène qui se déroule quand je suis au lycée. Et euh, je voulais la décrire de manière un petit peu mélodramatique, euh, mais en réalité, donc, il s'agit du, du passage où... Euh, je me rends à une fête d'anniversaire les, les 18 ans euh, de quelqu'un dans mon village et en fait c'est une occasion importante euh, parce qu'on euh, peut dans ce genre d'occasion rencontrer d'autres personnes, des jeunes avec lesquels on n'a pas grandi. Donc euh, c'était une, une occasion importante, pseudo-romantique euh, en quelque sorte. Et, et là, euh, il se trouve qu'un de mes amis d'enfance, pour, euh, pour créer un peu de désordre, euh, a, a, dit, euh, a dit quelque chose. Il, il m'a dit, euh, la, le, le fait le plus dramatique de ma vie, euh, c'est le jour où j'ai vu euh, ton père agresser ta famille. Euh, et en réalité, il se référait à des moments où effectivement, mon père, euh, qui, avait, euh, qui, qui cherchait à à se défendre et à avoir des liens euh, avec, de communication avec ma mère, euh, utiliser des moyens violents comme euh, l'enlèvement, euh, des menaces euh, physiques, et euh, c'était ce dont se rappelait ce garçon. Et, euh, ce qui est euh, incroyable, c'est que je n'avais pas ressenti d'humiliation sur le moment quand euh, quand ça s'était véritablement passé, c'est-à-dire que mon père nous avait, euh, avait menacé, euh, mais j'ai ressenti de l'illumination euh, à ce moment-là, euh, au moment où une, euh, il a raconté, euh, et, et surtout quand il a dit que ça avait été pour lui un événement tra traumatisant, un événement dramatique. Euh, parce que quelque part, pour moi, maintenant, euh, ce souvenir, c'est celui surtout d'une fête gâchée, d'une occasion gâchée, mais bien plus tard, bien après les faits. Euh, le fait que... Que cela ait un, un rapport, en fait, avec euh, la fiction, euh, c'est très important dans le, dans le livre, puisque, en réalité, ce, ce, ce garçon parlait de quelque chose qui concernait sa vie. Il disait euh, « la chose la plus dramatique qui m'est arrivée euh, à moi », alors que c'était euh, quelque chose qui ne lui était pas arrivé directement. » Euh, cela a beaucoup euh, compté dans la manière dont j'élabore euh, et dont je pense euh, l'élaboration de la violence et du traumatisme, euh, surtout et la manière dont il change euh, au cours du temps, et sur aussi le fait que euh, la fiction et c'est le rapport que j'ai moi aussi avec les livres, avec les chansons elles peuvent faire mal c'est à dire qu'un livre une chanson euh, peuvent blesser euh, autant, voire plus qu'un qu père et c'était euh, en particulier euh, ce que j'ai ressenti en regardant la leçon de piano euh, le film de Jane Campion parce que euh, justement il y avait une structure qui était assez similaire dans, dans, la, dans la famille et euh, voilà, je, je m'arrête là on est toujours sur des questions de représentation, finalement. Mais comment vous, comment vous travaillez On a presque l'impression, vous parlez d'un film, mais on a l'impression que vous avez un œil de cinéaste. J'étais frappée dans ce livre. Comment vous parvenez à nous raconter des choses avec des petits détails Par exemple, vous parlez des hommes de votre famille et vous dites, je vous cite de mémoire, vous dites ces hommes qui avaient des polo rayés et qui étaient pieds nus dans des mocassins. Et on se dit, mais c'est exactement ça. Comment vous vous souvenez de détails comme ça, de petites choses euh, qui arrivent à raconter tout un milieu social Si, sí, et crois appunto d'avoir avuto à ce point le privilège de euh, crescere entre personnes. Uh, che erano disordinate su vari piani, ma uno degli aspetti più interessanti era proprio questo disordine sul piano tra fiction e, e non fiction. Per esempio mio padre è stato un grande amante del cinema americano anni 70, fatto da personaggi maschili, Uh, nichilisti uh, con forte disaffezione e quindi limitava li non solo nelle posture, nell'abbigliamento. E questa era una cosa che avevano anche, per esempio, delle mie zie che in America facevano le macellaie di giorno, però lavoravano nei night club la notte e quindi avevano questo camice bianco, ma con i vestiti con i lustrini sotto. E questi sono elementi che penetrano subito nell'immaginario e mi hanno. Um, posto sin da subito la questione di chi ha diritto di rappresentarsi in un certo modo o no, chi ha diritto a immaginarsi come il personaggio di un film e di un romanzo e allora queste persone tra cui io sono cresciuta, uh, che lavoravano molto sui dettagli, sulla presentazione di sé, lo facevano in una maniera istintiva in qualche modo proprio che andava anche all'idea di come dicevo prima di classe o cosa ci si può permettere o non può permettere e questo per me è stato un laboratorio di osservazione fondamentale e che ha fatto sì che io leggessi subito la realtà e le persone attorno a me come potenziale da, da fiction. Alors je crois que j'ai eu euh, vraiment le privilège de grandir au milieu de personnes qui étaient très euh, désordonnées euh, et, et sur plusieurs plans, euh, dérangées, désordonnées, euh, notamment sur le plan de la frontière entre la fiction et la non-fiction, et notamment mon père euh, qui aimait beaucoup le cinéma américain et ses personnages euh, masculins, des personnages euh, nihilistes, euh, qui l'imitaient beaucoup dans leur, euh, dans leur manière de s'habiller, notamment. Et je pense aussi à des tantes qui, qui le, pendant la journée, travaillaient comme, comme vendeuses dans une boucherie, dans une charcuterie, donc il y avait une blouse blanche, mais qui le soir dansaient dans des nightclubs, donc sous la blouse de travail, elles avaient des, des, des vêtements un peu, un peu brillants. Euh, ce, tout ça ce sont des éléments qui pénètrent dans l'imaginaire et qui répondent à une question, qui posent cette question fondamentale, qui a le droit de se représenter d'une certaine manière, de s'imaginer d'une manière ou d'une autre, et tout, ce, tout cela, cette, cette chance d'avoir pu être au contact de personnes qui avaient une très forte attention à ce genre de détails, euh, notamment aussi en ayant conscience de leur lien avec la question de la classe sociale, ça a été un formidable laboratoire pour moi pour pouvoir lire à travers les détails euh, ce, cette question de la, de la représentation de soi et de la fiction. Et la, représentation, elle est aussi, la, la question de la représentation, elle est aussi dans le, dans le langage, dans la langue, puisque vous avez choisi d'être écrivaine et traductrice, vous travaillez avec l'anglais et vous écrivez en italien et à un moment donné, je pas noté exactement, mais vous dites que c'est pas seulement deux langues différentes, c'est que quand on passe d'une langue à l'autre, on, on voit les choses différemment. C'est pas exactement la même réalité en anglais qu'en italien. Une des premières questions que me venais de faire, insomma, da, da bambina, era in, in quelle in quale lingua ti riconosis di più, in quale lingua hai imparato a parlare Et ça, implicava un rapporto binario, no? una scelta fra l'inglese o l'italiano, e io piano piano ho scoperto, così come facevo il discorso di Neverland, di questo spazio intermedio, che io vivevo, eh, abito e scrivo costantemente in una zona intermedia fra queste due lingue. Quindi la superficie è che scrivo mi esprimo in italiano, ma la sintassi profonda spesso è inglese, no? che è una sintassi molto orientata all'azione, mentre l'italiano, per esempio, è una lingua che ha una grandissima ehm, sensibilità spaziale, ci sono banalmente più tempi verbali in italiano e questo fa sì che ci siano vari modi di viaggiare nel tempo che io trovo eh, affascinanti. E lo stesso quando scrivo in inglese si sente molto no, la mia sintassi italiana ed è per questo che eh, credo che qualsiasi discorso sulla lingua O sulla traduzione non possa mai essere binario anche se parliamo una lingua sola perché magari ci siamo formati in un lessico familiare in un contesto che era polifonico appunto perché magari c'erano i dialetti quindi anche se non c'è una lingua straniera bisogna pensare a tutte le forme di estraneità all'interno di una stessa lingua che non è solo appunto il dialetto ma anche l'impostazione di classe o degli accenti che una cosa che io trovo affascinante che mi fa pensare che siamo tutti spie e quando andiamo ci trasferiamo in un paese straniero cerchiamo fortemente di adottare l'accento di quella lingua di parlare bene quella lingua e poi c'è qualcosa che ci tradisce no si sente un'inflessione del passato ci sono persone che si sentono proprio scoperte in quel momento, però io credo che non riguarda solo il transitare da un paese all'altro, ma fare i conti con tutti no? i lessici e la polifonia interiore, ognuno di noi sta in un mercato nero del linguaggio. Alors, euh, une des premières questions qu'on m'a posée quand j'étais enfant, c'était de savoir dans quelle langue euh, je me reconnaissais et quelle langue euh, j'avais appris en premier euh, l'italien ou l'anglais. Et, euh, et donc, la réponse appelait toujours... Euh, était toujours... Enfin, cela appelait toujours une réponse binaire, c'est-à-dire soit l'anglais, soit l'italien. Alors qu'en réalité, comme je parlais tout à l'heure de Neverland, euh, il faut penser qu'il y a un espace euh, imaginaire et un espace intermédiaire. Moi, je vis et je travaille dans cette zone intermédiaire, et donc même s'il y a euh, en surface euh, l'italien, c'est-à-dire que je parle l'italien en surface, en réalité, ma syntaxe, euh, à un niveau plus profond, est liée à l'anglais. Ça se voit aussi sur divers plans, et notamment sur le plan de l'écriture. Par exemple, l'italien a une sensibilité beaucoup plus forte à l'espace, notamment en raison des nombreux temps verbaux qui sont possibles, ce qui permet de voyager plus facilement dans le temps. En réalité, tout discours sur la langue ou sur la traduction devrait abandonner la dimension binaire. Euh et d'ailleurs, c'est le, le cas, euh, pas seulement pour, euh, pour ceux qui sont bilingues, puisqu'on se forme en fait toujours euh, dans un lexique familial, dans une forme de polyphonie euh, qu'il conçoit. Euh, cela peut être parce qu'on euh, a euh, des formes de dialectes qui sont parlées chez soi, euh, ou bien euh, quelqu'un qui va... Euh, avoir un accent particulier ou une, une, une manière de parler qui est liée à une classe sociale. En réalité, il y a plusieurs formes d'étrangeté dans la même langue. Et ça, on s'en rend compte notamment par le fait que nous sommes tous un peu des, des espions. Euh, et quand on va dans un pays étranger, on essaye en général d'imiter euh, la langue euh, du, du pays, ce que l'on entend, ce qui, les, les coutumes. Et en général, on se, on se trahit à un moment donné. Il y a un petit détail, euh, notamment, une, ça peut être un accent, une... Une, une inflexion qui, qui vient du passé et qui fait qu'on se, qu se trahit. C'est une expérience à laquelle tout le monde est confronté à un moment donné et qui révèle cette polyphonie qui est intrinsèque et au fait que nous sommes tous sur le marché noir du langage. Oui, finalement, pour conclure, parce qu'on vient de me faire signe, je suis en retard. Finalement, votre, vous, vous, avec ce livre, vous redéfinissez la notion d'identité comme une espèce d'accumulation. Ce n'est pas juste une chose, l'identité, c'est la possibilité d'être entre ou avec plusieurs choses. Oui, ça sera bref. Merci Sylvie, merci Marina, qui est stata phénoménale. E... Una cosa semplice, quando leggiamo i romanzi familiari spesso c'è la metafora dell'albero genealogico, no? le famiglie sono strutturate come rami che escono fuori da altri rami identificati nel tempo. Io ho capito, scrivendo La straniera, che l'appartenenza e l'identità non funzionano così, sono esperienze rizomatiche e, però in qualche modo volevo abbandonare l'idea di radice perché è violenta l'immagine della radice, è qualcosa che tu puoi strappare e anche estirpare e quindi quando penso all'appartenenza penso più alle spore no? che sono queste sostanze che sono nell'aria, che sono presenti, abbiamo memoria di queste persone, di questi vissuti però non sono radicati e se non sono radicati non possono essere neanche strappati. Alors, souvent, quand on, quand on lit des romans familiaux, on pense à l'image la, de l'arbre généalogique. Et euh, donc, avec cette idée que de certaines familles sortent d'autres familles, hein, par la métaphore de la branche. Et en réalité, avec l'étrangère, euh, j'ai compris et j'ai voulu montrer que l'appartenance n'a rien à voir avec un arbre généalogique c'est une expérience rhizomatique. Euh, et euh, plutôt que de parler de, de racines, euh, qui est quelque chose en, qui comporte en fait une dimension assez violente, puisque les racines, on peut les arracher, on peut les extirper, on peut les couper. Euh, je préfère parler de spores, qui sont ces substances qui euh, voyagent dans l'air. Euh, ce sont des, des personnes, des, la mémoire des personnes et des vécus, mais elles n'ont pas cette dimension euh, des racines que l'on peut couper. Alors que eh bien, les, les, les, voilà, les sports, on, on ne peut pas les arracher. Donc. Merci, on va rester sur cette belle image. Merci Claudia Durastanti, l'étrangère chez Bûcher-Chastel. Merci pour cette traduction simultanée, bravo. <rire> euh, si vous voulez continuer cette conversation, Claudia Durastanti va signer ses livres à l'extérieur. Et si vous voulez rester, la prochaine rencontre. Tout de suite, là à 16h, c'est Éric Villard Prix Goncourt pour son nouveau livre, une sortie honorable chez Actes Sud, et la rencontre sera animée par Gwenaëlle Boutouillet. Merci pour votre écoute. Merci, merci Sylvie. Merci. Merci.